Nous sommes heureux de pouvoir avec nous nous retrouver et, et, et, et mon cœur est dans la joie d'avoir eu cette grâce de pouvoir entendre nos frères, mon frère Congo et notre frère Pascal ainsi que notre frère David parce que comme vous pouvez le remarquer, nous, nous sommes dimanche et c'est vraiment le dernier dimanche de l'année et, et l'autre semaine ça sera la nouvelle année. Et je crois qu'il était bon aussi, effectivement, que eux aussi puissent apporter un serment pour les derniers dimanche de l'année. Enfin, que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde aussi la grâce de pouvoir aussi réaliser ce qu'il il, il a fait et qu'il fait, qu'il continue de pouvoir aussi faire, parmi lequel joie, de pouvoir entendre, effectivement, aussi, la manière dont le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir agir et, et aussi de nous conduire encore jusqu'à ces jours. J'étais vraiment touché en, en étant assis et de pouvoir entendre et, et le cœur est, est, est toujours réjoui de pouvoir réellement voir le Seigneur, notre Dieu, en action parce que Il a donné les incômes, il a donné des, des ministères et aussi des, des dons que dont nous avons besoin tous pour que là, soit aussi pour l'édification du peuple de Dieu. que Nous devons prier de tout notre cœur pour que le Seigneur puisse susciter encore des dons parmi nous, afin que nous puissions encore les servir davantage avec cela. Car nous avons besoin que le Seigneur continue à pouvoir réellement nous éclairer et nous parler et puis nous montrer encore des choses à venir comme notre précieux frère, l'a lui effectivement aussi dans les scènes Écritures, parce que cet homme de Dieu, Daniel, a eu recours à la prière, et, il a imploré la grâce du Seigneur, effectivement, avec autant de détermination pour que le Seigneur, notre Dieu, il avait confiance. Il savait que son Dieu a vu un Dieu qui est vivant. Et en s'accrochant, ces Dieu, en priant, en implorant la grâce du Seigneur, l'art de ce qui fut donc révélé à Daniel. Et nous lui sommes reconnaissants parce que c'est vrai ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures. Et c'est lui qui révèle de ses tout ce qui dit à lui donc la force, la sagesse et la puissance. Et que son nom soit vraiment béni. Que Dieu bénisse notre précieux le frère Pascal. Et, et c'est merveilleux de pouvoir voir le monde à travers de Saint-Écriture, comment Dieu a eu à parler avec Abraham et aussi à la promesse que le Seigneur a eu à pouvoir faire à cet homme Abraham. Et, et Abraham est resté vraiment accroché à à la parole de Dieu et démontrant réellement qu'il avait une pleine assurance en ces Dieu qui réellement dit la chose et ce Dieu est capable de pouvoir réellement obtenir aussi sa promesse. Comme il lui a dit, lorsqu'il a dit n'est-ce pas Nétera-t-il, effectivement, des hommes ne sont pas de femmes, effectivement, là, effectivement, il dit « Oh Dieu d'Israël, qu'Ismaël vive !» Dieu dit « Non, non, non, certainement, certainement, ça va être en parce que c'est ce que j'ai dit. Et si j'ai dit cela, je n'ai pas dit autre chose. Je savais qu'Ismaël était là, mais j'ai dit, mais Sarah ta femme, il est bon, Sarah ta femme, tu un fils. Et toi Abraham, tu vas donner le nom d'Isaac. Un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et c'est merveilleux cela hein, de pouvoir voir réellement combien Dieu veut que nous considérions réellement ce que lui dit. Nous n'avons pas facilité la tâche à Dieu. Nous avons simplement à pouvoir le laisser dans sa divinité et savoir qu'il est lui qui accomplit l'impossible. Pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Alors nous nous confions réellement ce que nous sommes et nous le croyons de tout notre cœur. Puisqu'il est le sauveur, il sauve encore. Puisqu'il est le guérisseur, il guérit encore. Donc nous demeurons réellement fermes dans cela et croyons et notre frère qui nous montre effectivement comment effectivement cet homme intérieur comme une biche soupire après le courants d'eau. Quelle soif, parce que pour, pour la biche sans eau, elle est morte. Alors l'âme, effectivement, l'homme intérieur, en réalité, que, vous savez ce que la Bible dit, effectivement, que c'est cet homme intérieur qui est créé, je pense, dans le livre des Éphésiens, juste pour que nous puissions simplement dire cela. L Ephésiens, je pense que ce dans le chapitre, dans le chapitre 4... Les Ephésiens, c'est ça, Ephésiens. <coughs> bon, je pense que c'est Ephésiens, je pense que le chapitre 4, Ephésiens. Je lis simplement cela. Il dit Ephésiens euh, 4, verset 17, <coughs> pardon, Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont donc l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause d'un insouissement de leur cœur. Ayant donc perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas donc ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été inscrit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté et produit la vie. » Donc, effectivement, cet homme intérieur, c'est lui qui aime ce qui vient de Dieu parce que, créé par Dieu, la soif et les désirs profonds. C'est de pouvoir réellement euh, avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir que, vous savez, frères et sœurs, et, et, et, il y a toujours en fait quelque chose qui... Qui vous distingue, en fait, de tous. Vous savez, quelqu'un qui, qui a quelque chose en lui, quand on voit la manière dont il, il se comporte, en fait, comme notre frère David, d'ailleurs, pouvoir le montrer tout à l'heure, dit La biche, elle sait une chose, comme il l'a expliqué, Même si elle est loin, elle sent l'eau, elle va pourrir, pour pouvoir aller, effectivement, à, à cet endroit, parce qu'elle doit boire de cette eau, et ça lui donne, effectivement, la vie. Il dit Mon âme s'opéra cela veut dire que tout véritable fils de Dieu et fille de Dieu il aime réellement Dieu de tout son cœur, il aime la parole de Dieu et cet enfant aussi aime la communion autour de la parole de Dieu. Ça veut dire que là où la parole de Dieu est prêchée pour vous, c'est le lieu où vous devez vous trouver. Amen. Importe l'état dans lequel vous pouvez vous trouver. Frères et sœurs, quand vous vous donnez vous-même des excuses pour, ah oui, vous savez, ah oui, vous savez, ah oui, vous savez, en, en fait, c'est normal que vous vous donnez des excuses, en fait, pour ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. <rire> Moi, avec mon frère Pascal, nous avons, hier, nous avons une réunion ici, nous avons terminé, tard, évidemment, on se revenait, et puis que Dieu vous bénisse tous. Et je suis touché parce que, je prie que Dieu ait accordé la grâce aux uns comme ceux autres pouvoir avoir entendu, parce que il semblerait que les uns étaient en train de pouvoir un peu sombrer, parce que les avant ils n'ont pas dormi, ils ont fait des choses, effectivement, et puis après, étant là, ça devenait lourd de pouvoir suivre. Vous savez, frère, il n'y a pas quelque chose de plus important que vous pouvez privilégier, si ce n'est le temps de la parole. Vous pouvez avoir des problèmes dans les familles, à gauche et à droite, frère, quand ça envoie dans la parole de Dieu, laissez cela de côté. Prenez ce qui est important qui concerne les choses de Dieu. Que ça vous blesse ou ça ne vous blesse pas, ce n'est pas mon problème. Mais le plus important pour toi, enfant de Dieu, pour toi, fils et fille de Dieu, vous savez frère, Dieu fait passer les épreuves pour tester en fait. C'est la vérité, hein? vous savez, je sais que parfois vous ne le croyez pas, mais ce que je vous dis est vrai. Tout ce qui nous arrive, en fait, Dieu nous éprouve. Et Dieu veut voir effectivement la réaction que vous avez à l'endroit des choses qui le concernent. Ça va vous choquer peut-être une chose que je veux vous dire ici. Vous vous souvenez de la scène des -Christ. Le Seigneur, quand il a appelé, il doit prêcher, puis bon, les venaient courrier. Et puis l'un lui dit, <coughs> Ah Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer un membre de ma famille. Vous vous souvenez mmh. C'est pas moi qui dis, Vous vous souvenez mmh. Vous vous souvenez mmh. Mmh. Quelle est la réponse que le Seigneur nous a donnée C'est pas à moi, mais le Seigneur le dit quoi Laisse les morts enterrer les morts. Toi viens et suis-moi. Ce pas écrit C'est pas l'évangile Donc je pense qu'il est absolument nécessaire que vous puissiez toujours privilégier ce qui est en rapport avec Dieu. Parce que ce qui a un rapport avec Dieu est la chose la plus importante. Celui qui ressuscite les morts, celui qui sauve, celui qui guérit. Donc tout appartient à Dieu. Donc on donne toujours la première place à Dieu. C'est pourquoi, frère, quand les réunions sont là, donnez toujours de la place pour pouvoir d'abord vous reposer premièrement et ne venez pas en train les roupiller dans la salle. Parce que c'est une insulte à l'endroit des dieux. Vous préférez faire autre chose et comme c'est la parole de Dieu, maintenant vous vous asseyez, vous regardez les frères et les noms, mais vous êtes tellement loin et vous, vous êtes en train de pouvoir le lit, et regarder. Alors quand Dieu parle, vous n'entendez rien. Dieu. Votre âme a besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous me détestez aujourd'hui, mais un jour, vous vous souviendrez d'ici. Il ne faut jamais oublier, frère et soeur, même si vous devez avoir des conflits avec vos membres de famille, votre papa et votre maman, le plus important, c'est ce que vous avez choisi. De servir tout autre Ne vous le chantez, non? Si tout le monde en parle, c'est seulement de l'œuvre? <coughs> ouais, non? Vous, vous comprenez ce que vous chantez? Non? Ainsi donc, nous voyons ici, comme notre frère l'expliquait dans la saint Écriture, le temps réellement, que ce que soif dont l'âme a besoin, c'est là où se trouve réellement la parole de Dieu, que là aussi mon âme trouve réellement plaisir et. Et c'est là, effectivement, que l'homme intérieur s'est nourri. Alors, je voudrais lire une écriture que notre précieux Frère a lue. Et alors, effectivement, c'est le dernier, c'est dans Galates au chapitre 4. Regardez. Galates au chapitre 4. <coughs> mm -hmm. Voilà le verset que j'ai sur le parce Pascal à lui, c'est le verset 19. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Amen. D'abord, je voudrais dire une chose. Je suis arrivé un peu euh, là, parce que euh, j'ai je, je, je, je, parlé de cela, et puis je vais pas, pour vous dire que vous même si nous avons eu, mais nous devons arriver dans la maison du Seigneur. Hier avec mon frère, Pascal, après avoir j'ai parlé, j'ai compris, je sais comment il est tombé. Nous, étions, nous sommes rentrés à la maison vers 3 heures du matin. Je suis resté jusque, jusque, jusque, et puis j'ai essayé de pouvoir un peu me reposer. Donc, ce matin, nous sommes arrivés dans la maison du Seigneur. Peu importe le temps que nous avons eu à pouvoir avoir, d'une certaine manière, même pas pu dormir, comme cela se doit mais notre place est ici. Amen. Je pouvais aussi dire, ah, parce que mon cœur est tellement si faible, je dois goûter le sommeil, je dois encore dormir. Mais le plus important, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. Amen. Toi aussi, exactement, la même chose. Mm. Et alors, certainement, euh, et je n'ai pas pu donc arriver à pouvoir voir mon frère plus tôt, parce que, euh, je pense, à, ça me travaillait aussi il y a quelques jours de cela, mais seulement c'était. Hier je pense, hier, oui, hier quand euh, on a terminé la réunion, j'ai reçu, il y a quelque chose de merveilleux d'abord que je voudrais je continuer. Et ça j'étais vraiment touché dans mon cœur. Et je rentre dans mon bureau, on avait les capots pour prier, on a prié, et puis je sors, je vois ma grande là qui était là, euh, debout, et, et avec sa maman, euh, et il dit, elle veut te voir, c'est ma grande fille ici. les déjà. les Et regardez, frère et soeur. Je crois que tout chacun de vous était assis. Mais regardez. Et, et elle rentre à mon bureau, là, et je dis, mais, ma regarde moi, qu'est-ce qu que tu veux que je fasse pour toi Je vois, c'est tout. Elle s'assied, vous savez comment les enfants sont là, elle te regarde, je dis, mais, dis-moi, qu'y a-t-il Et dit elle me dit, alors, vous savez, quand, quand vraiment Dieu touche le cœur de la personne, vous réalisez comment la chose transforme l'homme. Et je vois, elle me dit, il dit, la parole que j'ai entendue aujourd'hui, elle a profondément touché mon âme. Mmh. Vous savez quand un enfant, je connais ses enfants, mmh. puis je regarde l'enfant, je dis c'est pas possible. J'ai eu des grandes personnes, des vieux qui sont des vieilles, enfin fait, des âgés qui sont là dedans. Personne parmi les vieilles et les âgés n'est venu me voir. Parce que je, je pense que les âgés et les vieux comprennent quand même. Mmh. Toi un enfant de ton âge, Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Elle me dit, lorsque tu prêchais, quand tu as commencé à pouvoir parler, en parlant que même les amis, ils vous abandonneront. Si Dieu venait aujourd'hui, elle dit, mais alors je me suis assis, je regardais, j'ai dit, Seigneur Jésus, mais si tu venais aujourd'hui, même mes amis là, mes amis là, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter Parce que l'important pour moi, c'est de pouvoir être prêt. Je veux vraiment être prêt. Alors il dit, mon âme a été tellement touchée, je viens pour que tu pries pour moi. Pourquoi je dois prier pour toi il dit pour que je puisse maintenant m'accrocher au Seigneur. Et lui donner vie. Parce que peu importe, je pensais toujours à mes amis, et avec mes amis, maintenant c'est terminé. Elle pleurait de tout son cœur et de toute son âme. Vous savez, les larmes montent dans mon cœur. J'ai regardé, vous savez, vous les aimez tellement. Il dit, c'est une grâce quand tu peux avoir ces enfants qui sont, qui sont aussi tes enfants, donner leur cœur au Seigneur. Je vis pour cela. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut arriver à pouvoir donner, de voir le cœur tout entier de cet enfant. Son jeune âge, dans son jeune âge, il y a des vieux ou des amis qui sont là qui s'en foutent, hein. mais dans son jeune âge, comme ça, parce que vous savez, une jeune fille, comme elle, elle a beaucoup de chanter, vous savez, tout passe par la tête, hein. mais elle vient pleurer sans être forcée. Il dit non, je veux maintenant servir le Seigneur. Que Dieu Et que Dieu parle encore. Et il touche même les enfants comme cela, au travers d'une prédication qui avait été assez compliquée, aussi dur, et difficile pour les uns qui, pendant qu'on prêchait, dormait, on vrai là. Mais l'enfant, l'enfant rêvait. Mais c'est vrai, vous ne pensez pas qu'on. Mais frère, on vous voit, vous savez, c'est pas moi, mais Dieu vous voit. Et pendant que cela dans le cœur de l'enfant est travaillé, Dieu travaille le cœur. Et là, il donne totalement son âme au Seigneur. C'est une grande grâce. Une reconnaissance alors on dit, Seigneur, tu parlais pour un but. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Un Amen. ciel. Amen. Et puis après, que je vois ma bien et ma soeur ici, euh, Esther de Blois, les airs, qui rentrent dans vos bureaux, pour me dire bonjour, parce que depuis qu'il est arrivé il n'a pas pu vous voir. J'étais très heureux de pouvoir la voir effectivement. Et alors j'ai dit, ça va ma soeur, bien-aimée. Elle me dit, euh, ça va, mais pas tout à fait. Je dit, mais ça ne va même pas tout à fait. Il dit, parce que le cœur n'est pas tellement très, très bien. J'ai dit, mais tu es malade m'a dit non, parce que j'ai seulement un problème. Alors, elle me dit, mais le problème, est celui-ci. Voilà que la Sainte Sainte, c'est la semaine prochaine. Eh bien, nous, nous devons partir plutôt rapidement après le premier pour aller déjà pour le travail qui nous attend de l'autre côté. Alors, comment pouvons nous partir sans avoir l'occasion de pouvoir prendre la scène. Alors il dit, je priais Dieu, je regardais, évidemment, j'ai prié Dieu, j'ai dit, mon Dieu, comment nous allons venir prendre part en réunion et sans prendre part à la scène, dit c'est pas possible, qu'allons-nous faire <coughs> Je lui dit, voilà, donc je voulais simplement te dire ce que j'avais à cœur et, et qui m'a tracassé. Alors j'ai dit, mais vous savez, il y a deux jours de cela, Dieu travaillait mon cœur. Et je pensais à cela. Et je crois que, euh, Dieu voulant, nous aurons donc la Sainte Seine, le jour de la veillée. Amen, mm -hmm. Amen. En fait que nos frères et sœurs qui sont réunis <coughs> ici, puissent aussi prendre part. Alors au lieu de commencer à 23h, nous reculons un peu. Nous commencerons à 21h30. Deux heures, vous êtes déjà ici. Donc, qu'à un heures juste, on puisse commencer. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne la scène, celle de la demain. Hein. C'est au soir. Donc, il faut vraiment que vous puissiez être là plus tôt. Que nos frères et soeurs aussi puissent bénéficier de cela aussi. Amen. Amen. Et cela, je crois que c'est aussi une bonne chose. une de la plus aussi. Pour que nous puissions, comme nous sommes tous, nous prenons tous ensemble. Et Dieu nous apprendra la main. Amen c'est nécessaire effectivement que le seigneur puisse nous aider à ce que nous puissions aussi euh, nous consacrer pendant ce temps-là et, et penser aussi à ce que euh, le seigneur notre dieu voudrait que nous puissions faire parce que ce jour est un jour aussi donc nous revenons maintenant dans le livre des de, de Galates que nous avons lu euh, ici Galates au chapitre 3 où notre frère nous a lu il dit je vais le temps pour pouvoir que cher par vous nous dit donc mes enfants pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Regardez bien, mais c'est vrai, cela, comme notre frère dans lui-même, dans le chapitre précédent, était maintenant ici dans les scènes d'écriture, ce que le désir de cet homme de Dieu, de l'apôtre Paul, avec la grâce que Dieu lui a accordée de pouvoir avoir, les révélations qui nous ont été données dans les Saintes Écritures, il écrit effectivement en disant, « Mais je souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, pas quelqu'un d'autre, pas autre chose, pas une autre pensée, mais Christ, lui, soit formé en vous. Donc, si Christ, si la parole de Dieu, la Bible, effectivement, nous dit que Christ doit être formé en vous, en nous en tant que croyants, ça veut dire que le monde, si le monde nous regarde, nous, il ne doit plus voir quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez Amen. Ce n'est pas une illusion d'optique, effectivement, parce que l'Écriture nous en fait part en disant que donc que Christ soit formé en vous. Donc ça veut dire que lorsque on te regarde, comme l'apôtre Paul le dit, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, ce que je deviens moi, je deviens aussi Christ. C'est vrai ou pas bon, Regardez bien dans le livre des Colossiens ce que les de Dieu ne fait pas en réalité. Dans. dans ce livre, je pense que c'est cela. Je pense que c'est pas oui. Voilà. Colossiens au chapitre 1, il dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le sel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, effectivement, pour son corps qui est l'église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Amen. Voyez, vous voyez, nous l'avons déjà entendu ici. Il dit, mais afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, et puis il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, vis en vous l'espérance de la gloire. Amen. Donc l'objectif effectivement de l'évangile, de la prédication de la parole de Dieu, des signes de miracles qu'on peut arriver à voir, et la révélation que nous entendons, que nous recevons ce que Christ soit réellement en vous. Fait. Regardez bien, frère. Et ici, le verset suivant dit, il dit, mais c'est lui que nous annonçons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, effectivement. Ce n'est pas un prophète ou ce n'est pas effectivement une religion ou, ou un enseignement particulier, effectivement, mais nous annonçons Christ. Amen. Pourquoi est-ce que nous annonçons Christ? Il dit, bien, non seulement nous l'annonçons effectivement, il dit, bien, celui que nous annonçons, exhortant effectivement tout homme. Donc nous prêchons, nous enseignons effectivement et nous exhortons tout homme. Vous bien? Et instruisant tout homme aussi en toute sagesse. Parce ah, que ce n'est pas la sagesse de l'homme réellement, mais c'est la sagesse divine de Dieu. Amen. Comme réellement notre précieux frère, nous, on l'a lu tout à l'heure, effectivement, avec Daniel au chapitre 2, effectivement. Donc, effectivement, que Dieu donne cette sagesse, il dit, nous le faisons en toute sagesse, et en instruisant, nous l'annonçons, nous exhortons, nous instruisons. Il dit, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, effectivement, dont nous parlons. C'est bien de lui dont nous parlons. Amen. Et pourquoi nous parlons effectivement de lui Il dit bien ici le verset suivant dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Donc effectivement, l'objectif, ce que Dieu cherche, effectivement, ce que toi et moi, nous ne puissions plus exister. Et en fait, l'enveloppe que l'on voit, effectivement, soit une enveloppe, effectivement, dans laquelle. Christ, lui-même, se trouve et agit. cest que le monde, lorsqu'il t'observe, lorsqu'il te regarde, toi, il ne puisse plus arriver à pouvoir te voir, toi. <rire> Mon frère et ma soeur, c'est le but et l'objectif principal de la raison pour laquelle vous vous quittez chez vous à la vous ne venez pas ici pour faire le nombre, ou faire le bruit, ou faire son non, non, vous venez parce qu'il y a un but à pouvoir atteindre. C'est but, c'est que toi, c'est pourquoi vous, venez remarquer vous avez remarqué comment nous avons été combattus, effectivement, depuis des années... Frère, je vous ai dit que tu m'arraches les témoignages, là. Frère, frère, arrache-moi un témoignages témoignage qui est là-bas, je vais le dire quand même. C'est pourquoi nous avons été combattus, effectivement, pendant tout ce temps, toutes ces années, effectivement. J'ai toujours dit, j'ai dit, mais... C'est parce que beaucoup des gens n'ont pas compris pourquoi <coughs> Lorsque vous prenez le Saint-Écriture, oui, vous l'apôtre Paul disait, mais dit, mais Moïse a ses, ses prédicateurs qui parlent de lui. Mais nous, nous n'avons pas à pouvoir parler de Moïse. En fait. Dieu a eu un temps va-t-il disait Moïse pour un but, effectivement, et il nous a montré le principal. Amen. Ce n'est pas que Moïse Amen. soit trouvé en vous. Non! Non, non, non, non, non, non, non! Dieu Moïse avait non, Il montre, effectivement, quel est l'objectif. Qu'est-ce que Dieu cherche en réalité, effectivement? Ce cœur est mort que lui, lui, lui, parce que Amen. Dieu a voulu t'amener la clé dans un homme. Amen! Amen. Et aujourd'hui, effectivement, ce que Dieu veut, ce que lui, il puisse réellement, et la Bible, regardez très bien, frère, la manière dont le saint Écritures les démons. On leur, a, on leur a dit, effectivement, que, mais ces gens sont, ils sont devenus des fous. Non, le saint Écritures nous montre réellement la pensée exacte de Dieu pour nous. C'est laquelle, frère? Et ça, ça, ça, va choquer les gens. Regardez bien. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est la Bible qui l'a dit, effectivement. Dans le livre des Éphésiens, je pense. Regardez très bien. Éphésiens, il nous dit une chose. Je pense que c'est cela, le livre des Éphésiens. C'est Ephésiens, je pense que c'est cela. Oui, Éphésiens au chapitre 3. Et elle dit ceci. <rire> Regardez, parce que si nous prenons les Colossiens, je vais seulement vous montrer quelque chose dans le livre des Colossiens, chapitre 1, nous étions. Nous de notre maître. Oui. Il dit ceci, verset 15 il dit, Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier nez de toute création, la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, le visible et les invisibles, trône, oh, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier nez d'entre les morts, d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Amen. Amen. Amen. Donc il est un Dieu tout-puissant. N'est-ce pas vrai Amen. Oui. Maintenant, dans Ephésiens chapitre 3, l'Écriture nous dit effectivement, comme cet homme de Dieu nous le fait savoir, il dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. C'est vrai. Il dit, c'est pour vous dire, elles sont votre gloire à cause de cela. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. N'est-ce pas vrai? Et il dit, afin, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, comme notre frère David l'a dit ce matin. Il dit, en sorte que. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pas Moïse, pas n'importe quel prophète, pas n'importe quel grand prédicateur, nous n'en avons pas besoin. Nous respectons tout ministère, nous respectons tout homme que Dieu a appelé. Ça, on respecte. Mais l'adoration, mais l'amour profond, les désirs profonds, vraiment va vivre, mais qu'en Christ. Amen. Amen. Il veut que Christ habite, puis ça va être bien dit, il il dit, il faut qu'il y ait l'entrée Et et le dit, afin que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, écoutez bien, afin que étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour. Tu aimeras l'éternel ton de tout ton, ton cœur, toute ton âme, ta force, ta force. Donc tout ce que tu es, et puis que es bien, vous puissiez donc comprendre avec tous les saints. Quelle est donc la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, écoutez bien, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. On, pouvait, on devait crier tous Amen, Amen. Amen. Amen. dis-le. Jusqu'à ce que vous soyez, je ne sais pas s'il faut changer de quittier, mais vous soyez remplis, vous bien, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, frère. Amen. Frère, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit se trouver en toi. Amen. Amen. Non, Christ en vous. Amen. Il dit, c'est un mystère, frère qui Christ en vous, l'espérance de la foi. Il dit, c'est lui, donc... On ne prêche pas quelqu'un d'autre, mais c'est lui. C'est pourquoi, peu importe que les bon ou pas, le premiers insultent ou parle, effectivement, les premiers se frère, ne verront pas le Seigneur. Vraiment. Mais c'est vrai, frère. Quand vous n'avez pas Christ en vous, qu'est-ce que vous allez voir Il dit, c'est lui que nous annonçons. Mmh. Donc effectivement, moi, je n'ai pas connu un autre qui m'a appelé, qui m'a parlé. Il dit, non, il mais quand j'allais sur le chemin des Damas. Alléluia. Comment je effectivement les salaires Il m'a donné des grades, effectivement. J'allais les je parlais à des et tout ça. Oh Et sur le chemin de Damas. Alléluia. La lumière m'a frappé. Mmh. J'ai tourné mes regards. Je dis, mais c'est tellement la même lumière qu'on a parlé, qui a conduit nos pères. Amen. Il dit, qui es-tu, notre Seigneur? Je n'ai pas entendu, je suis taïf. Non, Amen. je suis Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quand il n'a plus assez Dieu, avec le de des l'éternité, quand il n'a plus assez Dieu, de révéler à moi son fils, Amen. il dit, mon frère, j'ai tout connu comme étant de l'amour. Amen. Amen. Accorde l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frère, le ciel n'a pas d'importance si Christ n'y est pas. C'est la vérité, frère. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel s'il n'est pas là Amen. Vous savez, il est tellement si important pour Amen. nous, frère. C'est celui qui nous fait vivre, frère. Il nous fait respirer, frère Amen. Et celui qui nous a fait connaître les cieux de la terre, c'est vrai, frère. Et sans lui, rien n'a sens. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi tous ceux qui sont à Lui doivent, d'une manière aussi claire et précise. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur peut parler à son peuple pour que ce peuple comprenne et sorte toujours. C'est parce que c'est comme vous savez, il fait un pas, hein, comme j'ai dit, je, dis, je dis, mais il fait un pas en avant, il fait 150 pas en arrière. Mmh. C'est souvent ça qui est avec le peuple. Il a fait un pas d'avant, oh gloire à Dieu la vie. Et puis après, et le prêt, on revient à l'arrière, effectivement, les habitudes, les murmures, les, les conceptions, toujours la, la même nature, effectivement, Chanel qui revient, frère. Comment pouvez-vous espérer réellement voir le Seigneur avec une telle attitude et dans un tel état. Un véritable fils et fille de Dieu il s'est fait violent. Amen. Parce que le désir de son âme, c'est d'arriver, peu importe ce que les uns, les autres peuvent dire effectivement, mais la Bible dit, nous devons t'aider. Que nous sommes appelés à pouvoir être. Réellement être identifié à lui et ne vivre réellement que pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, qui avait dit Mais quand je suis venu chez vous, je suis pas venu la je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ. Seulement c'est Jésus-là, oui, crucifié. Jésus Parce qu'il disait Mais, dit, mais, dit, mais, dit, mais c'est lui qui croit en ces Jésus-là la Bible, il est, il est justifié de toutes les choses. Amen. Donc vous ne pas être justifié par la loi de Moïse. Amen. Donc c'est le plein pardon. Amen. Donc, Amen. La Alléluia. pleine restauration. Amen. Donc la pleine vie parce que il est l'arbre de vie. Amen. Donc il contient réellement cette vie. Et quand tu as cela, tu as mangé de cet arbre, effectivement, alors c'est terminé, donc ce n'est que la vie qui coule réellement en toi. Donc, il dit, mais, je soupire, effectivement, il dit, mais, je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, mon frère et ma sœur, afin que nous dormions et nous pensions simplement à lui. Et nous, nous rêvions et nous ne parlons que de lui, effectivement, parce qu'il devient tous les jours le point central des deux. Je vous pose un peu la question, frère et soeur. vous, peut-être, vous travaillez chez Goudia. Parce que quand vous vous, vous, vous, vous levez le matin, c'est va pouvoir aller travailler. C'est bien normal, c'est normal, c'est normal, c'est que, que l'oblétisme va travailler. Mais après, après, le travail, la finalité c'est quoi Vous allez avoir votre argent, évidemment, si c'est 100 000 ou 20 000 qu'à la fin du mois, mais quand vous lavez cet argent, la finalité c'est quoi Vous allez acheter peut-être des vêtements et puis, vous serez habillé, vraiment... la finalité après, c'est quoi Vous allez acheter des de maison, vous aurez la maison. La finalité encore, c'est quoi Vous allez acheter quoi Un avion Vous aurez l'avion. La finalité, c'est quoi Les bateaux, vous achetez les bateaux, et puis après Et puis après Et puis après, et puis après? Alors, posez-vous la question, vous vivez pour quoi Pour le bateau que vous avez acheté pour les maisons que vous avez achetées. Parce que l'homme sur la terre, effectivement, ben, lui, quel est, quel, quel, quel, quel, quel, est, quel est en fait le, le motif principal de sa vie sur la terre mm -hmm. Et Je connais, moi j'ai un précieux frère, il ouais, n'est pas ici. C'est le mari de ma bien-aimée sœur Bambino, mon frère Noël. Vous le connaissez, non Je suis sauvé les temps pour vous. Je on ne va pas rester longtemps. Frère me disait, quand je l'ai vu de dernièrement, nous parlions avec lui, il dit, mais frère, je ne comprends pas. J'ai un patron. Depuis toute sa vie, ce patron a travaillé, a travaillé, donc il a de l'argent. Bon maintenant, lui commence le travail de 9h du matin jusqu'à, je ne sais pas si c'est minuit, donc c'est un monsieur, donc il travaille donc sans regarder les heures. Donc lui, c'est monsieur-là, effectivement. Il y a eu des problèmes avec ce genou. Il est parti à l'hôpital, on l'a opéré. Quatre heures après l'opération, il vient avec son qui pour faire quoi couper les salades. Il dit, patron, Ça fait déjà des années, années l'argent tu Peut-être, tu peux te travailler une heure ou deux heures. Non, il travaille parfois 12 heures, 20 heures en une journée, donc jusqu'au... du matin, de trois heures du matin jusqu'à l'autre. Il dit, mais ce pas possible. Pour opérer les ceci. Alors, est simple, me il me dit, il a des jours des, des, des, des qui ne fonctionnent plus parce que pendant des années debout, avec ça, il prend des poids effectivement, et lui, il a sa femme. Alors, maintenant, le frère dit, bon, nous avons peut-être vu, bon, que maintenant, comme ils sont avancés, maintenant, à l'âge aussi, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont vendu la société. Et d'ailleurs, comme ils ont vendu la société, ah, ils vont se reposer. Non Après avoir vendu la société, avec autant d'argent qu'ils ont, parce qu'il me dit, mais frère, tu sais quoi ces patrons, il a même acheté une nouvelle moto, mais c'est toujours au contraire 0-0. Il n'est jamais monté dessus. Donc c'est dans son garage. Alors, bien qu'ils ont vendu la société, ah, il va se reposer avec sa femme. Non, ils sont venus vers les nouveaux propriétaires patron, qu'ils ont vendu effectivement à la société, pour dire, nous voulons être engagés par lui. <rire> Donc, alors le frère, le me dit, mais frère, ce qui est étonnant, c'est ce qui qu'il travaille encore si c'est 18 heures par jour. Le nouveau patron dit, mais ça ne va pas, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous manque Vous avez de l'argent. Il dit, mais j'ai besoin de dire, non, nous voulons encore travailler. Il est opéré ici, il est opéré là, il est presque prêt à pouvoir mourir. Et le premier dit, mais son argent, qu'est-ce qu'il va faire avec Il ne part pas en vacances. il part en vacances, c'est peut-être une semaine. Mais tout ce temps-là, c'est couper les poissons les salades, les les sandwiches. C'est ça, effectivement. Pour qu'on veuille quoi on vit pourquoi? L'argent ils ont, les maisons ils ont, les voitures ils ont, la richesse ils ont. Ils vivent pourquoi? Maintenant la question maintenant se tourne vers vous. Vous vivez pourquoi? Ah, oui. hmm. Vous en tant que peuple de Dieu, pourquoi vous vivez? Il doit y avoir un objectif pour vous dans votre vie. Oui. Quelle est la chose principale qui vous fait vivre? En fait, là, vous allez le voir effectivement dans votre marche. Si c'est votre femme, si c'est votre mari, si c'est votre père, c'est votre mère, et sont vos enfants, on va le voir. On va le voir. Parce que quand vous êtes à l'Assemblée, Dieu permettra des circonstances. Est-ce que vous me suivez Dieu va permettre des circonstances dans vos familles pour voir ce que vous êtes. Je vais vous lire dans la de d'écriture de Thomas, chapitre 8, regardez. Mais dans oui. chapitre 8, mmh. Verset vous. vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pays. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, mon frère et ma soeur, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est juste. Amen. Vous savez ce que la Bible dit La parole de Dieu est commune et peut à deux tranchants. Mm -hmm. Le son de gaz et révèle les secrets de cœur. Vous pouvez vous cacher sous un manteau, il n'y a pas de problème. Dieu enverra la parole. Dieu enverra aussi les tests, aussi les preuves. Mm -hmm. Chacun de nous doit être éprouvé l'épreuve doit passer par chacun de nous et c'est au travers de l'épreuve effectivement que Dieu manifeste réellement ce que nous sommes et quel est le caractère que nous avons et aussi quelle est la chose que nous avons comme principale et qui nous tient réellement à cœur si réellement, Christ est l'élément principal dans notre vie, parce qu'il faut qu'on on réalise cela, vous comprenez cela Il faut qu'on réalise cela. Si Christ est vraiment, votre attention, est l'élément principal dans notre vie, et que nous disons que si je trouvais le Seigneur, je trouvais le bonheur, cela veut dire que dans votre vie, dans votre marche, toutes circonstances qui peuvent arriver, ne pourra jamais vous décourager. Amen. Amen. Dites-moi quelle est la chose qui peut vous décourager. Oh, à moins que Christ ne soit pas le point principal pour toi. S'il est le point principal pour toi, rien ne peut te décourager. Amen. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi ouais. Livre de Philippiens, je pense au Colossiens, vous allez très bien. Colossiens, Colossien, chapitre 2, une autre copie peut-être que pira, peut je vais lire le témoignage que notre frère a dit. Colossiens, chapitre 2. Verset 8. <'en> Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi. Par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les du monde et non sur Christ. Vous voyez cela, frère. C'est vraiment important, hein. Et puis il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Et puis il voilà le point aussi central, il dit, mais, c'est suivant. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris Amen vous avez tout donc tout, tout, tout comme lui. Amen. Si donc tu possèdes de Christ, alors tu possèdes toute chose. Amen. Lorsque la personne viendra chez toi, Amen. tu sais où tu te tiens. Quand le malheur a frappé Jean, ah oui, frère, Amen. Dieu a prouvé que l'homme ou la femme qui a réellement placé Christ et Dieu, effectivement, en première place. Dans son âme, il est différent de soi. Amen. Amen. Amen. Amen. Sa vie est un parfum qui donne soif aux autres qui sont autour de lui. Amen. Et quand le malheur force cet homme, ou cette femme, vous devez Satan dit, mais touche. C'est bien, tu verras que, oh là là, il ne va pas te louer comme à l'époque. Hein. On ne va pas le faire parce qu'il est fait avec intérêt. N'as-tu pas béni mm -hmm. Lève de ses mains, ainsi de suite. Parce que quand Dieu nous bénit, vous savez que les épreuves sont une bénédiction du Dieu. Amen. Amen. Amen. Frère, quand Dieu aime l'homme, vous voulez que je vous le prouve dans la Sainte Écriture Christ notre Seigneur n'était-il pas le bien-aimé Le cœur de Dieu. N'est-ce oui. pas vrai oui. Qu'est-ce qu'on dit de lui Homme de douleur, mmh. habitué à la souffrance. Ce n'étais pas homme de bonheur. Hein? Non. Homme de douleur, Amen. habitué à la souffrance. C'est la vérité. Quand Dieu vous aime, il vous fait passer par les autres. Amen. Vous avez toutes choses comme goût pour le bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas vrai Amen. Oui, c'est cela. Quand vous savez en qui vous avez cru, le malheur atteint souvent le juste. C'est écrit, non oui. Mais qu'est-ce que la Bible dit par la suite oui. L'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'une vie. Amen. Il faut que Christ soit trouvé en toi. Pas une certaine pensée, un certain message ou une certaine connaissance de toi. Même par rapport aux choses de Dieu. Mais en fait, la chose principale que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce qui est important là. Et ce que Dieu veut trouver en toi. Et c'est cela. Quand cela se trouve en toi, il est sûr et certain. Sûr et certain. Que peu importe le vent qui peut secouer, tu resteras sur place. Amen. Oui, Tu peux même perdre tous tes membres de la famille. Tu pleureras. Mais tu seras toujours Amen. Là Amen. à servir ton Dieu, de tout ton cœur, de tout tout toute ta force. Parce que rien ne peut t'arracher de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Lorsque Lui est en toi. Amen. Il dit, nous avons tout pleinement en Lui. Vous savez ce qu'il avait dit? Oui. Vous savez ce que cela veut dire? Oui. Il dit, quand vous avez tout pleinement en Lui, donc, nous possédons tout. Nous voulons le dire, il est bien. Il faut le colosser, chapitre Là, on continue, verset suivant, Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Est-ce que vous comprenez ça Le chef de toute domination. Si lui, il est le chef de domination, qu'est-ce qui peut dominer sur toi Amen. Et puis il dit, mais il, animé, il dit, de toute autorité. Amen. Tout Amen. pouvoir m'a été donné Amen. dans Amen. le ciel et sur la terre. Enfin, il, il dit, mais je tiens les clés de la mort et des oui. séjours de mort. Amen. Il domine sur toute chose. Amen. Et celui-là qui domine sur toute chose, la Bible dit, mais c'est lui qui est en vous. Amen. En vous, là et plus grand, pas de religion, mais quelqu'un est en toi. Amen. Donc c'est Jésus le Christ, il est vraiment entré en toi. Et quand il entre en toi, mon frère et ma soeur, tu deviens comme Christ. Amen. Amen. C'est la vérité, non Amen. Hein et pourquoi on, on, on, on, on nous insulte en nous dit, Maintenant, ils se sont faits des, des Christ. On, on, nous ne sommes pas, on ne s'est pas fait de Christ. Non. Dieu a fait de nous le Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. C'est pas moi qui dis, non Je souffre, je vais en fait jusqu'à ce que Christ soit formé oui. en moi. Oui. Amen. vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit formé en moi Qu'on le voit en moi ou bien qu'on voit Christ oui. Qu'est-ce que vous voulez voir en moi William Ryan je tu ne sais pas moi, vous voulez, vous voulez voir quoi, moi, vous voulez voir quoi, que j'imite qui Donc ce qu'on doit voir quand on regarde, effectivement, ah mais on a vu Christ, là. Hein? on a vu le feu, c'est comme Christ, non Amen, c'est la vérité. Vous savez, avec le temps qui avance, Dieu maintenant témoigne et confirme lui-même que ce n'est pas notre rendre, Amen. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose de grand qui a rapport avec le salut, c'est toujours dans la simplicité. Et c'est surtout qu'il va prendre quelque chose de tout à fait banal. Et d'ailleurs, parce que certainement, vous savez, il avait pas le temps d'entendre oh, quand Dieu va faire. Vraiment, comme il a fait, sera tellement si grand. Et c'est comme cela que même Israël a manqué en disant, oh, quand il descendra. Le ciel va trembler. Mais il est né dans un endroit qui sentait mort. Où ouais. Ou toi et moi, vous me parlez là-dedans. C'est là Christ qui est Ah oui, oui, oui. Le sauveur de l'humanité, le sauveur de notre venant. Le point central de tout ce que nous sommes. Amen. Ouais veut qu'effectivement que nous soyons vraiment semblables à lui que nous soyons trouvés non pas dans notre religion notre façon de moi je pense moi je vois parce que et souvent oui et frère qu'est ce que tu penses sœur qu'est ce que tu penses c'est pas ce que les ou la, le frère ou la sœur peut penser mais qui disent donc vraiment les saintes écritures et puis quand nous prenons les saintes écritures quelle est vraiment la pensée Vraiment. Mm -hmm. Parce qu'une parole est une pensée exprimée. Amen. Donc on doit avoir la pensée qui est derrière la parole. Amen. Pour que nous puissions être sûrs, ah, c'est vraiment la vérité. Alors chaque chose, puisque c'est le même qu'il a dit, donc depuis la jeunesse, il va s'emboîter parfaitement jusqu'à la fin. Alors comme notre précieux frère par me disait, alors quand on voit comme la Bible c'est un puzzle. Et chaque morceau, placé à sa place, effectivement, on voit l'image. Et pour que vous puissiez placer les images, le morceau de puzzle, il faut d'abord avoir l'image. Sans mm -hmm. mm -hmm. la vision, vous ne pouvez rien faire. Mm -hmm. Et ouais. puis, alors vous verrez en fait la vache qui bout au-dessus de l'arbre. Mm -hmm. Mais pour pouvoir placer, effectivement, le puzzle à leur place, il faut que vous ayez... Et celui qui peut le faire, ce n'est pas l'homme, mm -hmm. c'est le Saint-Esprit. Mm -hmm. Pourquoi elle a dit, je ne vous laisserai pas au frère, la ah oui, mais oui. je vous enverrai les photos sur la terre. Oui, oui. Vous savez, je voulais dire cela, mais j'aime toujours que mon frère vous le dise parce que je me Mais vous savez, quand, quand j'ai reçu ce témoignage, j'étais moi-même touché. Vous avez remarqué qu'il il y avait une soeur qui avait écrit, Se trouve là, c'est une bien, pas son nom, c'est la soeur Céline. Mais c'est cette année-ci où je suis parti, je vous ai dit on a témoigné effectivement comment les choses se sont passées, là comment, euh, quand j'ai rendu témoignage, Dieu avait fait effectivement Elle devrait j'ai dit, le même Dieu que je sais, je sais une chose que quand je me déplace, il est toujours avec moi, et je sais aujourd'hui que si j'ai pris, il confirmera aussi qu'il est ici, Amen. il y a toujours les sceptiques en fait dans la salle, mais quand je priais, il est descendu, aujourd'hui la vraie victoire, ils ont un témoignage avec des larmes, Amen. un frère est venu, il dit, mais Frère, en tout cas, Dieu est avec vous. Vous avez parlé du mal des hommes, vous en avez venez, n'allez pas l'écouter. J'ai dit, je vais quand même écouter cet homme. Quand je suis venu, non seulement j'ai entendu, mais j'ai vu Dieu en action. Amen. Et regardez, ça c'est le témoignage que les deux sœurs, différemment, hein, donc lui, il avait même trois, je crois qu'elle Donc, indépendamment de l'ordre de chacun, était de son côté. Alors, ils ont eu à pouvoir voir quelque chose. Et c'est là que euh, je voulais maintenant poser la question. Parce que, d'après ce que, ce que moi j'ai eu à pouvoir entendre, quand la avait été prise, c'était un avion. Vous vous souvenez mm -hmm. Ne soyez pas comme si Frère <coughs> Léonard. Non, non mais c'est pas parce si que vous êtes mort aussi. non ouais, On a dit que c'était un avion. Oui, ouais. vrai. Un avion qui atterrissait quelque part sur la terre. Mm -hmm. N'est-ce pas vrai, est vrai. Mais, Ce sont nos frères qui ont dit cela. Mm -hmm. Nos frères, nos frères. On dit que ce n'est pas de Dieu, c'est un avion. Mmh. Et là, je me pose la question de savoir. Vous savez, ça c'est un témoignage que notre soeur et la sœur Badou de l'église d'Achou et Frégo, on l'a vu l'autre jour, hein. Elle dit, selon eu cet témoignage pour la gloire du Seigneur, Lors de la passant tenue les 6, les 7 et les 8 août, donc dernière, on est passé, ici, je crois, c'est hein? 2012, à Bondoukou. Il m'a été donné de contempler la présence du Seigneur durant les réunions que nous avons eues avec les missionnaires, Pasteur Léonard Diffessé. Mais chaque fois que le Pasteur Diffessé se tenait derrière le pupitre pour prêcher sous le fait de l'onction, j'apercevais une grande lumière sur sa tête et qui s'étendait jusqu'à sa main droite. La scène se produisait à chaque rencontre, le matin et Pour me détourner cette apparition surnaturelle, je baissais la tête, les yeux fermés. Mais quand je la relevais, j'apercevais de nouveau la lumière illuminante au-dessus de la tête du pasteur. Ah, je me pose la question, frère et soeur, c'était un avion Parce que cet avion doit suivre jusque. Je sais pas moi. Il ne va pas atterrir, parce qu'il faut quand même qu'il atterrisse quelque part. Et ses soeurs ici n'étaient pas avec moi au Mexique. Hein? Et là, ça s'est passé à Beauvais. Alors l'autre soeur dit les derniers jours de la convention que nous avons eue à Bondoukou, le 8 août 2012, avec les missionnaires de la... J'ai vu, pendant la prédication de la parole, une lumière sur la tête du serviteur. Ça, c'est une très La tête du serviteur, derrière lui, sur le mur, j'ai aussi aperçu une ombre... Qui montait derrière le serviteur comme une image d'homme de grande stature. Chaque fois que je baissais la tête pour me détourner, je voyais l'ombre bouger sur le mur et la lumière était là. C'est lui, non Amen. Il le fait exprès. Vous savez que vous pouvez blasphémer. Sans parfois, parce que quand je disais, il est vrai que quand on voit Dieu, oui mais c'est vrai, vrai, vrai, frères et sœurs, Dieu fait des choses dans une simple écriture. De telle sorte qu'effectivement que parfois les, les érudits peuvent passer à côté. Il est absolument important frère que Christ soit identifié dans chacun de nous. Amen. Que l'on puisse voir Jésus-Christ notre Seigneur dans notre vie. Dans notre marche et accomplissant effectivement ce qu'il avait réellement aussi. S'il consent donner sa vie, Amen. il verra une posture. Et il prolongera six jours. C'est vrai, non Vous savez, quand j'ai lu ces témoignages, vous savez, on sent un peu un, peu un silence, de cette manière. Mais si je te faisais sentir effectivement, euh, William Branham en disant, voilà comment Dieu est exactement la même chose. Vous sentirez le cœur dire Amen avec Mais le temps voilà. et l'âme. Vous voyez cela, non Vous savez ce que c'est C'est parce que vous êtes habitué à voir l'homme avec vous. Et puis quand vous dites, mais est-ce que c'est -ce est, Quand on regarde les Seigneur Jésus dit qu'ils sont en soldat, mais est-ce vraiment lui les fils Parce qu'on connaît Marie, sa mère, on le connaît, son père le charpentier, on le connaît ainsi. Évidemment, il n'y a rien à faire. Comment veux-tu C'était là que le Seigneur lui faisait son nom. Vous, le frère ici. Et soeur, je sais que vous parlez beaucoup. Savez-vous qu'effectivement, que vous serez jugé plus sévèrement que tous les autres mm -hmm. Mm -hmm. Vous, frères, qui venez régulièrement ici, chiez, nous aimons Dieu, nous vous aimons frère, et qui demain vous sortez, vous changez. Savez-vous, frère, savez-vous que vous serez sévèrement jugé par rapport aux autres mm -hmm. Pour avoir été assis à cet endroit. Mm -hmm. Pour avoir été témoin de beaucoup de choses. Mmh. Et que Dieu vous confirme non seulement une fois, non seulement deux fois. <coughs> la même chose s'est apparue dans la maison de mon frère. C'est vrai, non tous C'est vrai, non mmh. Jusqu'à ce jour, il y a toujours un doute. Et si c'était vraiment le Seigneur qui est tenté de pouvoir faire une œuvre grandiose dans ce temps dans lequel nous vivons Vous attendiez que ça vienne peut-être euh, du pays des montagnes. Là, il fait d'une manière simplement avec quelqu'un d'insignifiant. Mais c'est sa manière de pouvoir raconter des œuvres comme Dieu. Il faut qu'il puisse agir ainsi pour que seuls les élus puissent arriver à pouvoir croire. Et alors, à ce moment-là, je souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ n'est pas en vous, mon frère et ma soeur, tout ce que vous faites est vraiment inutile. Ça n'a pas de sens. Je termine par là, en revenant à ma grande fille ici, son prénom échappe encore, Lisa. Lisa un enfant de son âge qui vient aussi jeune qui aimerait bien, c'est pas parvané comme les autres effectivement, elle vient et elle s'immérage en pleurant de tout son cœur, sans que son père, sans que sa mère sans que moi je l'ai forcé. Et seulement à l'écoute de la parole que vous aussi qui étiez ici avez écouté mais vous êtes sorti mon frère et ma soeur vous êtes revenu toujours pareil vous l'avez remarqué il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous, vous êtes revenu toujours pareil, même réaction. Mais l'enfant sort changé, complètement touché dans son âme. Vous savez ce que Frère Manzan m'a dit Il dit, Frère Bernard, quelque chose s'est passé dans notre église. Le jeune sort est venu te voir. Vous savez quand j'arrive, c'est comme les enfants. Il vient toujours autour hein, les questions de Le jeunes. Posant des questions, il dit, tu as prié pour dit, mais quand tu es parti, c'est comme un réveil. Elles sont là très tôt à l'église, consacrées à Dieu, priant leur Dieu de tout leur cœur. On dit, mais c'est extraordinaire. Il dit, mais Dieu a fait une mort quelque chose. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, Amen. nous accorde vraiment la grâce. Comme nous allons entrer dans cette nouvelle année, effectivement, <coughs> qu'il nous aide à ce que nos habitudes changent. Que nous puissions Amen. prendre conscience de ce que lui fait. Ce qu'il est en train de pouvoir faire, comment il nous introduit aussi dans la chose, les volons, les volons, les volons. Comment il nous introduit aussi dans ce qu'il est en train de pouvoir faire, afin que nous puissions réellement aussi prendre part à ce qu'il nous est promis dans les scènes Écritures, dans la dernière pluie qui nous a maintenant. Mon frère et ma soeur, l'heure est tellement aussi avancée. Nous voulons prier le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous accorde la grâce de pouvoir réellement être conscient Et comme vous l'avez entendu aussi avec moi, nous avons tout pleinement en lui. Amen. Ça veut dire que, que ce soit pour ton problème de travail, tu as le travail. Amen. Si tes enfants ne sont pas bien, ils sont rebelles, les enfants vont revenir. Amen. Oui, mon frère et ma sœur. La, la Bible nous fait savoir effectivement que c'est ta postérité. Amen. Et ceux qui la réclament, peu importe le temps que ça va prendre, Amen. Et ils reviendront. Amen. Parce qu'ils sont à toi. Nous possédons tout. Si vous cherchez le travail, l'école, le ceci, le cela, sachez que nous possédons tout. Amen. tout. Rien ne vous sera impossible. Amen. Le problème, c'est votre foi. Amen. Le problème, c'est la considération que vous avez à l'endroit de Dieu. Mais sachez une chose qu'il il a tout accompli. Amen. Pour qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas végéter. Même si tu dis, mais dans mon corps, ça ne va pas, ça fait des années. Ne t'inquiète pas. Amen. Aie confiance. Amen. Le Seigneur notre Dieu est ton guérisseur. Amen. La Bible l'a dit. Je hein? suis l'éternel qui est tout le monde a dit à toi. Amen. Amen. Quel est le problème qui peut les dépasser aujourd'hui Avec mon mari, ça ne va pas. Mais qui touche le cœur. Amen. Avec ma femme, ça ne va pas. Qui touche le cœur Amen. Avec mon travail, de patron, ça ne va pas qui touche le cœur. C'est Dieu qui touche le cœur. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais qui, qui me permet, mais qui a dit que celui qui cherche se trouve Amen. C'est toujours le même. Amen. Donc les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de bonheur. Amen. Il suffit simplement de revenir dans le jeûne. Et dans la prière. En cherchant sa face, vous verrez comment le peuple s'ouvre effectivement. Et que Dieu répond.